Hello, hello, bonjour chers entrepreneurs du cabinet MP, bienvenue dans notre émission Les Rambas de l'entrepreneur, l'émission dans laquelle on vous présente tous les coups durs de la vie d'un entrepreneur pour que ça vous serve de leçon et que ça vous motive et surtout que ça vous montre que vous n'êtes pas les seuls à vivre les difficultés de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer le, le rembat du jour, c'est le jour où j'ai perdu mes deux sites internet. Alors, euh, ce jour-là, je m'en souviendrai, <rire> mais je ne suis pas hyper tendu, mais ce jour-là, je pense que ma tension était au moins à 18. Qu'est-ce qui s'est passé J'avais euh, monté deux sites internet, donc j'avais pris un, un, un, un, un, un informaticien qui avait monté mes sites internet, euh, cabinet AMP à l'époque, .com, et puis euh, les industries à mon point com. Donc, c'était mes deux sites internet et vraiment, en tout cas, ça, ça voulait bien. Et je venais de lancer l'usine, mon usine. J'étais vraiment à fond dans l'exploitation. Je n'ai même plus le temps. Je n'ai même plus le temps et tout ça. Et euh, je reçois un appel pendant que déjà je suis dans des problèmes, des difficultés de production. Je reçois un appel de mon informaticien pour dire Ah, il a une mauvaise nouvelle. Il vient de perdre les deux sites internet. Il a voulu faire une mise à jour et toutes les données du site internet ont été perdues. Il dit, « Quoi ?» Il se joue là maintenant, j'ai crié, en vrai, il venait de perdre mon papa. Yay! Je n'ai jamais senti. J'ai dit que... J'ai dit, « Mais il n'y a pas de moyen. » Il dit, « Il n'y a aucun moyen. » C'est lui-même qui a fait la mise à jour et il a écrasé les données. On peut retrouver quelques trucs dans les archives d'un des sites mais le second, totalement, totalement rapide. Même dans les archives de Google, euh, c'était rapide. Donc c'était fini, c'était fini, c'était fini. Je ne savais plus quoi faire. Imaginez sur le site cabinet MP il y avait 116 articles conseils qu'il y avait déjà rédigés. 116 Mais tous ces contenus-là, perdu. Non, mais je ne savais plus, j'ai crié. J'ai dit, mais attends, mais vous êtes des démons et ça, c'est un gros problème, Il demandait pardon. Ça, c'est un gros problème en Afrique. Et quand on fait des bêtises, on demande pardon. Comme si pardon, là, ça peut régler les problèmes. Non, pardon, pardon, mon pardon, à mon dit, mais tu me demandes pardon pour quoi? Est-ce que pardon là peut ressusciter mes sites? Tu imagines tout le travail, tout le travail qu'on a fait pour mettre ces contenus-là. Aujourd'hui, on a près de 300 contenus. Mais à l'époque, 116. Ça m'a pris 5 ans pour rédiger, tu réfléchis, pour écrire des articles, pour attirer l'attention des gens, pour que les gens visitent ton site Internet, pour que tu puisses vendre. Moi, j'ai vie de mes activités. Tu me demandes pardon. Lui, il était salarié dans une grande entreprise. Et il faisait les sites Internet par Gombo. Donc voilà ce qui s'est passé. J'étais débousselé. Des gens m'ont appelé. J'ai appelé plusieurs informaticiens, mais ça ne peut pas t'auger. Vous essayer de reprendre le site. Ils n'ont pas pu, ils disent, non, ça, il faut reprendre le site depuis, depuis le départ. Et ils proposent des prix exorbitants, mais sans te donner les contenus. Ça, aussi, c'est une grosse faiblesse de nos gars. Là. Ils créent des sites, maintenant, c'est toi-même qui dois créer ton contenu. J'ai dit, bon, est-ce que le contenu, là, vous allez faire ça pour moi C'est moi qui dois encore réfléchir pour vous donner, puis vous mettez ça en HTML. Donc, j'étais tellement colère, j'ai dit, bon, moi, je ne travaille plus. Avec les informaticiens ivoiriens. C'est fini ça. Moi-même, je vais apprendre euh, à faire des sites internet. Mes parents m'avaient donné une leçon qui est restée jusqu'à aujourd'hui dans ma tête. De mon fils, mes parents, Dieu merci, ont été les, tous les deux universitaires. Ils m'ont dit à partir du bac, là, mon petit, tu peux tout apprendre. Il n'y a pas une affaire de diplôme. Tu peux tout apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Dans la tête, tu peux apprendre la médecine, tu peux tout apprendre. Tu deviens un étudiant, tu n'es plus un écolier. Donc l'apprentissage, c'est toi qui va vers l'apprentissage. Et on t'a déjà développé l'esprit critique pour que tu puisses apprendre tout. Même à l'université, ce qu'on fait, c'est des conférences qu'on vous fait, mais c'est vous qui étudiez les matières. Je dis, hum, j'ai compris à faire du sens des étudiants. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à apprendre. Les, comment faire un site internet sans codage j'ai dit j'ai pas le temps d'apprendre le codage sans codage, donc c'est ce que je tapais sur Google et puis bim j'ai tapé en français, je pas trouvé j'ai tapé en anglais, c'est sorti comme je comprends un peu l'anglais j'ai noté, noté la procédure et j'ai décidé de bâtir mon premier site euh, marketingpratique.com marketing pratique ce site-là, c'est moi qui l'ai bâti de A à Z. Et aujourd'hui, on bâtit des sites internet professionnels pour tout le monde. Bon, c'est mon premier site donc il est un peu vilain, mais tous les autres sites qu'on a fait sortir sont propres. Alors quelle leçon tirer de cette affaire C'est que derrière une perte se cache une opportunité de compétence. C'est-à-dire que si je n'avais pas perdu mes sites internet, je n'aurais jamais appris à faire des sites internet moi-même. C'est parce que j'ai perdu. C'est un drame que aujourd'hui, là, j'ai cette compétence que je vends. Je fais des sites internet à 250 000 francs, 200 000 francs. Voilà. C'est plus qu'un agent de poche. Et je peux terminer un site en deux semaines. Le cabinet même aujourd'hui, avec les assistants, on peut terminer un site en deux jours. En deux jours, c'est l'objectif qu'on peut faire. Parce que on a pris l'habitude de maîtriser les sites internet, etc. Donc, voilà, voilà euh, ce que je voulais vous dire pour, pour ces rembats là Mais vous avez, si vous avez eu un choc, une grosse perte, le fait de tenter de résoudre ce problème, ça vous donne l'opportunité, en trouvant la solution en tout cas, l'opportunité d'apprendre quelque chose, l'opportunité d'avoir une compétence supplémentaire. Je peux en citer plein, plein de cas comme ça où j'ai eu des cas de pertes et que j'ai appris par moi-même, et ça m'a servi aujourd'hui, c'est devenu une compétence complémentaire. Voilà, donc euh, c'était le rembat du jour, on se retrouve pour euh, la prochaine émission, et puis gardez la foi. Bye bye